Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, Morgoth nous vient avec sa fameuse armée Blades of Korn. Et c'est toute la puissance du dieu de la guerre qui déchaîne. Deux buveurs de sang, et Skardbrand lui-même, mènent cette légion de colère et de sang. A leur suite, des Wrathmongers font pleuvoir la mort. Une meute de chiens de corne se repaît de sang et de magie, et une horde sanguinaire collectent le tribut de crâne pour leur dieu. C'est sur leur territoire démoniaque, aux portes de Gure, que Frank commande ses flèches Eaters Court. Un ghoul-king sur Terrorgeist et un abhorrant arche-régent sont accompagnés de leurs courtisans pour mener une horde de flyers, de ghouls et de monstres. Les généraux s'affrontent sur le scénario Incursion sauvage. Six objectifs sont positionnés sur le champ de bataille. Il faut en tenir un pour marquer un point. 2 pour en marquer 2 et plus que son adversaire pour en marquer 3. De plus, à partir du deuxième round, si un objectif est tenu en territoire adverse, il peut être détruit pour apporter un point supplémentaire. Passons dès maintenant à la présentation des armées. Bonjour, moi c'est Morgoth et aujourd'hui, je vais encore jouer les Blades of Corn. Et pour cela, je vais jouer les Faucheurs de la Vengeance. Mon général justement sera le Waff of Corn qui me permettra avec la sous-allégeance justement de pouvoir dissiper jusqu'à deux sorts, toujours avec un bonus de plus 2 dont le premier sort qui fait que si je fais un 8 automatiquement pour dissiper fera des décibler sur mortel sur la deuxième fois si je refais un 8, ça ne fera qu'une seule fois. Et sinon, il est équipé en artefact du manteau de sorts si je me rappelle bien du nom en français qui lui permet justement d'ignorer les effets de sorts sur un 2+. Ensuite, pour cela, il est accompagné d'un prince démon, de corne bien entendu, qui aura l'amulette de dessinée, donc pour avoir une protection à 5+. Plus. Pour le reste, nous avons donc justement un autre buveur de sang, qui est le Infatured Fury. si je me rappelle bien et si mon accent anglais est toujours aussi bon, qui me permet justement de pouvoir choisir une unité à 16 pas, entièrement à 16 pas démoniaque, qui me permet après justement de pouvoir engager, non pas de 3 pas mais de 6 pas, et de pouvoir justement attaquer non pas à 3 pas, mais à 6 pas. Et dans la fin des princes démons, enfin plutôt des princes démons, que dis-je, des buveurs de sang, il y a LE buveur de sang que tout le monde attend à chaque fois en rapport de bataille, mais pas forcément en face quand on l'affronte, c'est bien entendu Scarbrand, qui me permet aussi bien justement d'infliger des blessures mortelles en veux-tu, en voilà, et euh, généralement pour l'adversaire c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'il veut faire, et justement il faut savoir que Scarbrand, sur ces deux attaques de hache, il peut faire justement une attaque de H qui fait entre 8 blessures mentales voire 16 blessures mentales sur un 6. Et sachant que s'il n'a pas attaqué au rune précédent à chaque fois, il sera à son plein potentiel. Et pour réussir ce combo, l'armée se constitue d'un peu sécrator qui permet justement aux idées de cornes amis à 16 pas entièrement du bénéficier d'une du attaque supplémentaire. Donc c'est pour cela que Scarbrand lorsqu'il fera son attaque de carnage, n'aura pas une attaque mais deux attaques. Et dans le reste de la liste justement, j'ai 2 x 5 Warfongers qui me permet, là encore une fois, sur une bulle un peu plus réduite, à 8 pas autour d'eux, entièrement, d'avoir une attaque supplémentaire. Donc ça veut dire qu'à plat potentiel, Scarbrand peut affliger 8 et sur Montel sur un 1+. Comment vous dire que, Franck, euh, si ça passe, euh... Bisous, hein, voilà, bisous tout de suite à Franck et à toutes les personnes qui vont affronter Scarbrand dans ce genre de potentiel. Sinon, le reste de mon armée a en ligne, justement, deux fois 5 chiens de corne, pour surtout me permettre de euh, prendre les objectifs rapidement ou de faire des redéploiements pour, pour essayer de bloquer un petit peu l'avancée euh, adverse et j'ai aussi 10 sanguinaires de cornes qui ont la bannière euh, de je ne sais plus comment ça, ça s'appelle en français toujours est-il que sur un 1 un, euh, naturel en test de déroute je, je récupère des cibles figurines sachant que les sanguinaires font des blessures mortelles sur un 6 pour toucher non modifié et du coup je pense n'avoir rien oublié et pour l'occasion, je laisse la parole à Franck. Salut les seigneurs de guerre, alors moi aujourd'hui je viens avec mes fléchiteurs courtes. Euh, dans la grande cour, Crystal Gore, on va envoyer du lourd au niveau des monstres et des héros. Euh, voilà, j'essaie de jouer aujourd'hui dans la surviolence. Euh, on s'est dit de toute façon avec Morgoth euh, qu'on ne se faisait pas de cadeau. Là, Moi l'idée, j'en avais parlé, c'est de rentrer dans, le cadre, dans un cadre vraiment compétitif. Donc euh, ça va être mon premier entraînement aujourd'hui. Mon armée est donc composée bah, tout d'abord de son général qui est mon Ghoul King sur Terrorgeist qui euh, a le trait de commandement des Crystal Gore, c'est-à-dire euh, frappant premier et l'artefact aussi des Crystal Gore qui euh, me permet une fois par bataille de lancer un dé si, la, si le résultat est supérieur à la valeur en blessure d'une des figurines de, de l'unité une, une, figurine euh, une figurine est tuée instantanément Voilà, Donc ça c'est un peu une taxe obligatoire, c'est pas ultra utile mais voilà, ça fait, ça fait la blague euh, accompagné de ça, euh, à la tête au commandement de, des Ghouls, euh, nous avons euh, un Vargulf, à poil, hein, il, est, il est comme ça euh, Ainsi qu'un Crypte Infernal Courtier, qui euh, va être là pour booster ses amis euh, Flyer, Et euh, le Grand Chef aussi, un Arborant Arche-Régent, qui lui est équipé de la cape de peau qui lui permet d'avoir plus un au spell et au, et au Dinaï euh, même si, bon, euh, face à une armée corne, euh, ça va pas me servir à grand chose, le deny Mais bon, ça va peut-être me permettre de, de résister à ces, à, à ces deny à lui, qui sont assez énervés chez Khorne. Pour accompagner euh, tous ces grands chefs, nous avons un terror, un Royal Terrorgeist, qui va être une des lignes de mon armée, puisqu'en Crystal Gore, je peux jouer les Zombies Dragons et les terrorgeist en, en, en unité, en ligne. Ensuite, euh, six Flyers, qui vont être là pour être un peu une, une unité euh, satellite... Euh, qui, qui, qui, euh, qui va courir à droite à gauche pour aller faire ce qu'il y a à faire. Et enfin, euh, un pack de 20 ghouls, parce que les ghouls, apparemment, c'est bien. Euh, 20 ghouls, c'est bien. 10 ghouls, c'est moins bien, mais il y en a aussi 10 pour aller tenir un peu les, les objectifs en fond de cours. Euh, voilà. À s'ajouter à cela, euh, j'ai un les spells qui est le chronomantique cog J'ai oublié le terme en français, je suis désolé. Euh, qui va me permettre soit d'avoir plus un spell, plus un sort... Un sort pour, pour lancer un sort en plus, soit euh, avoir plus un à la charge, euh, à 18 pouces autour de lui. Euh, voilà pour ce qui est de mon armée, on se retrouve tout de suite autour de la table, à de suite. Et nous voici donc autour du champ de bataille, euh, Morgotte Bonjour, Bonjour. Euh, Dis-nous, euh, donc c'est toi qui as fini de poser en premier, donc euh, on sait tout, tout de suite fait. que tu auras le choix de l'initiative. Euh, en premier lieu, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ta grande stratégie Bien sûr Alors, aujourd'hui, Corne va prendre comme grande stratégie de garder le plus de monstres en vie possible. Et pour cela, c'est-à-dire qu'il faut que je garde aussi bien le buveur de sang de la furie, le buveur de sang de la colère, et surtout, le plus important, le petit Scarbrand, bien nommé. Très bien Et moi, de mon côté, ça sera euh, présence dominante qui demande d'avoir le plus d'unités à la fin de la bataille. Euh, avant tout, est-ce que tu peux nous dire, donc, euh, c'est toi qui as le triomphe Puisque tu as 1955 fait. points. Oui. Qui fait ça Qui <rire> euh, Quel est ton triomphe Alors, mon triomphe me permettra de relancer une charge ratée. Fort bien. Et moi, bah du coup, je ne l'ai pas. Et enfin, bah, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement mais bien sûr Alors, pour cet objectif de mission, on en a trois chacun dans notre zone de départ, sachant que à partir du deuxième tour, du deuxième round, pardon, on peut en cramer un. Donc c'est pour ça que là, mon déploiement, autant avoir le plus de euh, d'objectifs possible, comme ça j'ai les trois, avec toujours un flanc qui est là pour essayer de faire acte de présence, on va dire, et un gros blob central pour essayer d'après de me projeter au fur et à mesure, avec justement le prince démon, qui est imprimé en plein milieu de mon déploiement pour avoir sa petite vue d'effet pour t'annuler aussi bien la entre guillemets justement la course et la charge vu que ça te la, ça te la divise par deux et avec justement Scarbrand qui n'est pas très loin pareil pour le buveur de sang de la Furie pour avoir justement son petit trick en phase de combat mais ça on le verra plus tard voilà somme toute un flanc euh, qui, est, euh, qui est pas forcément plus protégé mais après comme je vole etc je peux plus après venir euh, derrière euh, reprendre la situation normalement. Voilà. Mmh, fort bien. Eh bien moi de mon côté, moi aussi j'ai choisi de sacrifier un flanc, mais pas vraiment en vrai, je vais commencer par là. Euh, donc là où j'ai mis donc mes six flyers, mon infernal courtier, ainsi que euh, mon arche régent qui sera là pour le moment. Euh, voilà. C'est bon. un peu le flanc que je vais euh, un peu délaisser euh, pour le premier tour tout du moins, mais euh, après on va voir comment on peut évoluer. Ensuite, euh, un gros centre bien solide avec euh, donc 20 ghouls euh, qui vont bien, le Vargulf, les deux guys dont euh, celui avec le ghoul king ici qui est donc mon général. Et enfin, 10 ghouls qui seront là pour tenir le point euh, qui est ici. Euh, voilà pour ce qui est de mon déploiement. Euh, nous allons donc attaquer le tour 1. Euh, avant tout, bah, il faut savoir euh, bah, qui c'est qui commence Alors, comme j'ai fini de me déployer en premier, je te laissais aimablement l'initiative. Voilà. Très bien, alors c'est parti pour le tour 1. C'est donc parti pour le tour 1. Euh, je gagne un point de commandement. J'en gagne deux. Tu en gagnes deux. Début de ma phase 0, mon général est sur la table. Le mien oh. aussi, ça tombe bien. Je suis à deux points de commandement et toi à 3. À Très bien, début du tour 1, donc euh, je gagne un point de commandement, tu en gagnes 2. Euh, je euh, gagne un deuxième parce que mon général est là. Et, et toi, moi, un je troisième. Sais. Exactement. Pour la même raison. Ensuite, ma tactique de bataille, ça va être monstre accapareur. C'est ce monstre-ci qui va devoir. Euh, donc c'est le terrorgeist. Hein, qui va devoir euh, tenir un objectif. Euh aller au hasard, je ne sais pas lequel, on verra. Euh... C'est pas comme s'il si le couvre déjà, hein, de son attention, hein, de son amour, on va est dire. Là, il l'a près de lui, c'est son œuf. Je vois ça. Euh, on pourrait dire que c'est un œuf, voilà. C'est un œuf de Terrorgeist. Alors vous avez trois heures pour dire comment un Terrorgeist peut faire un œuf. Voilà, vous avez voilà. trois heures. <rire> Cherchez, les biologistes. OK. Euh, voilà pour euh, ma tactique de bataille. Ensuite, pour ce qui est euh, de, du reste de la phase de héros. Donc, euh, action héroïque pour commencer. Mm -hmm. Euh, je vais, euh, je pense, euh, si je ne m'abuse, choisir de tenter de gagner un point de commandement avec Coco Lastico, le bien nommé le Good King. Très bien. Euh, c'est parti, donc c'est sur un 4+, plus. et voilà. ça commence bien. On est bien, on est bien. Ah, c'est le tour voilà, il faut faire 1. Un... <rire> voilà, alors, et toi Tandis que moi, ma tactique de bataille, alors je pourrais gagner soin à un point de commandement supplémentaire. Euh, je n'en vois pas trop l'utilité pour l'instant, donc je vais surtout faire en sorte que euh, mon buveur de sang ici, donc qui est mon Général, puisse euh, dissiper un sort supplémentaire. Voilà. Moins okay. Suite de la phase des héros, euh, bah, donc c'est les sorts. Donc je vais déjà commencer par lancer mon tout premier sort qui va être euh, le lancement de mon sort persistant, euh, le Chronomatic euh, Kog. Euh, son nom français, je l'ai oublié, je suis désolé. Fait, hein. Donc c'est une valeur de lancement de 6. Je lance donc Oups là, ouh, je fais casser mon gars. Je lance donc avec le Ghoul King, c'est parti. Et bah ben, ça fait un 5, je suis bien content. Ça commence bien ce tour, c'est incroyable. Euh, second sort euh, qui va être lancé donc, par l'Arche Régent, ça va être euh, Lost Spectral. Euh, c'est parti, c'est sur un 6, il a plus 1 au cast Ça fait 8, donc 9 Est-ce que tu le euh, denies Pour avoir plus 1 en lancement de sort Non, vas-y, je suis joueur D'accord, donc très bien Donc Je lance le spectral host sur euh, l'unité de flyer Qui va donc pouvoir, comme il vole déjà Courir et charger au même tour très bien. Deuxième sort euh, Toujours l'arche régent qui va lancer un, une fin dévorante, c'est sur du 6, plus un cast, euh, ça fait 6. Ça fait pile poil 6. Est-ce que tu le denies Oui, tout à fait. Alors, sachant que je suis avec les Faucheurs de la Vengeance, je te fais un 8 naturellement, tu te prends des cibles sur mentale, ça me fait plaisir. Un d 8, d 6. Ah, D 8, D Oui, c'est bien pour corps le <rire> 8, mais bon. Euh... Alors, bah tiens, en, en parlant de ça... D'accord. Allez, on commence. Allez, c'est parti pour le show. Tu te parti. prends 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles, ce qui fait que j'ai une protection à 6. Je vais lancer tout de suite. Oh. Je m'en prendrai 4. Donc voilà pour ce qui est de mes sorts. Je vais donc pouvoir clôturer mon tour, enfin ma phase héros, pardon mon tour. C'est hein. bien mon petit, c'est bien. T'as ouais, bien, très bien travaillé. T'as bien travaillé. Je, je n'aime pas cornes, je sais pas pourquoi. Euh, donc on passe tout de suite à la phase de mouvement. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai avancé ce Terrorgeist-ci euh, bah, à 6 pouces de l'objectif, hein, ma foi. Donc il le tient toujours, mais c'était pour avancer un peu et avoir de la marge pour la suite. Mon euh, seigneur de guerre le laboratoire de Ghoul King bah, a avancé de 14 de sa valeur de mouvement pour se retrouver donc à euh, 6 de, des Warmongers. Warfmonger. De... Warf Warfmonger. Warf -warf là, là, il y a du Warf. Là, il y a du warf Warf. Très... Il y a beaucoup de chiens d'ailleurs, c'est pour c'est pour ça. Oui, pour ça. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, fait euh, avancer mes Ghouls, euh, ainsi que j'ai ai aussi fait courir euh, l'Infernal Courtier. Le Vargulf est venu en soutien pour les ghouls puisqu'il bah, il est là pour ça, il relève des ghouls hein, le gars. Ces flyers ici euh, ont euh, avancé pour gratuit puisqu'ils ils étaient dans un détachement Vanguard donc euh, oui. je leur ai fait un, course. une course auto à 6 ils sont partis de là. Pour arriver de là, mmh. Donc, euh, à euh, pas. Voilà, je me suis arrêté à trois, à trois pas, et derrière, moi mon petit scarbrand a retardé l'inévitable, rien hein, pour le show, on va dire ça comme ça, pour faire un magnifique redéploiement à 6. Hein, du coup, bisous à Miladin, ton dé marche magnifiquement bien. Et il triche, il n'utilise pas ses dés, <rire> c'est le tien. Ce soir. Le euh, l'arche-jean -re est resté planqué derrière, il a pas, pas voilà, <rire> il reste, bah, c'est bah, un arche-jean, voilà, euh, et voilà pour ce qui est de ma phase de mouvement. Nous pouvons donc passer tout de suite à la phase de tir. J'ai donc un tir de mon euh, Ghoul King sur Terrorgeist. C'est un tir un peu spécial puisque c'est un tir qui est en fonction de la brèverie. La, br la, br la brèverie la, la brèverie, la fameuse brèverie. Euh, donc je lance un D6, euh, je rajoute 6 euh, là pour l'instant sur son, ta son tableau de dégâts. A savoir qu'il a plus 1 grâce à son trait de monture. Ce qui fait que euh, je me retrouve avec un lancement de euh, 7 plus un D6. Oui. Et tu as une brèverie de combien De 7. Donc ça tombe bien, dis donc Bah dis donc Donc, euh, bah, le nombre de décès, enfin, le nom, mon nombre des 6, euh, ça dépend de vie, ça, ça sera des BM. C'est parti. De... Ouais, bah, je suis bien content. Alors, j'ai 3 points de vie. Donc, euh, l'un de mes euh, petits euh, Warfonger va se prendre 2 points de vie. Ah, ce qui sonne donc, ma... la fin de ma glorieuse phase de tir, vu que mes flyers ont couru, je ne peux pas tirer. Euh, donc, on va passer tout de suite à la phase de charge. Euh, sans plus attendre, je vais faire charger euh, mon Ghoul King sur Terror C'est parti. Mon Kiki, c'est une charge à 9, ce qui est donc amplement suffisant pour aller euh, charger euh, les, les... Ah, J'ai du mal, hein, les, les euh, Deuxième charge, tout de suite avec les Flyers. Euh, c'est parti. Une charge à 10. C'est beau. Euh, C'est très beau. Euh, ben, alors ça va être important, j'avais des choix à faire. Donc euh, on se retrouve tout de suite après euh, mes déplacements de charge. Donc euh, voilà pour ce qui est de ma phase de charge. Euh, donc euh, le terrorgeist a, est venu charger euh, les Wrathmonger et les chiens-chiens. Enfin, euh, il ira effectivement euh, cliquer les chiens euh, avec son engagement. Et alors le, là, il bon, y, a, y a plein d'ailes, y a, y a plus un bordel. Y a, y a, c'est le T1, hein, c'est normal, <rire> c'est du corps à corps. Non mais c'est bizarre, ça fait vraiment euh, plein de chauve dans tous les sens. Donc on a les flyers qui sont venus charger, euh, vu qu'ils ont leur superbe chargeur 10, ça leur permis d'aller charger le Blutsecrator qui est derrière, le, le Prince, euh, les Wraffmongers, ouais. d'autres chiens. chiens, et attendez, donc voilà. Et donc voilà, donc ça me permet de bloquer un peu tout ça. Euh, ça va me permettre d'avoir euh, bah, tout ça d'unités quand même qui vont être un peu nullifiées au prochain tour. Je. J'ai peu d'espoir de la survie des, des flyers euh, déjà à ce tour-ci. Je serais bien content s'il y en a un ou deux qui survivent. Euh, on verra, mais on va essayer de faire le maximum de dégâts et on sera bien content. D'ailleurs, avant de continuer, le petit tricks. Je sais qu'on n'a pas encore la phase des monstres, etc., mais. Précision pour ceux qui jouent Scarbrand ou que ceux qui vont l'affronter. Dans les euh, Reapers of Vengeance et dans. Qu'en euh, s'appelle Je peux faire attaquer deux fois une unité euh, démoniaque qui a attaqué. Donc là, je pourrais me faire plaisir un peu dans tout ça. Mais le plus important, le petit piège que j'avais conçu pour Franck et il a esquivé brillamment et encore heureux, pourquoi C'est parce qu'à la début de la phase des héros, mon buveur de sang ici présent peut utiliser son attitude de commandement pour faire euh, engager et faire attaquer une unité qui se trouve non pas à 3 pas mais à 6 pas. Donc Scarbrand sera malentendu, pouvait impacter à un moment donné après que les têtes, les flyers aient été attaqués, le faire arriver et refaire le ménage derrière sans avoir eu de contre-attaque. Vu que Frank a évité, a esquiver brillamment la zone d'effet des 6 pas, voilà, ça fait toujours plaisir. Sinon, ça veut dire que sur un malentendu, T1, j'aurais pu en fait euh, le faire tomber dans mon piège et raser euh, tranquillement une unité avec un petit scraband Même s'il n'est pas buffé par euh, toutes ses compétences, Bah au moins scraband commence à faire son ménage tranquillement. Ça reste une brute épaisse. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, fureur monstrueuse, je vais faire un piézinement avec mon Terrorgeist sur les chiens-chiens. Donc sur un de plus, c'est des trois blessures mortelles. C'est un 2. C'est un 2. Donc, donc ça fait, D3. D3 en effet. Un ça chien en... main. Deux, deux blessures mortelles. Mon général ayant la règle frappe en premier, donc il va, fra il va frapper en premier. Et j'activerai ensuite mes flyers, donc je suis plutôt tranquille pour ce tour ici. Euh, donc c'est parti pour euh, les premières attaques. A savoir que dans la mesure où c'est un héros et un monstre en crystal gore, les 6 euh, à ces attaques proc une touche supplémentaire. Alors c'est parti, euh, premières attaques, donc les serres du Ghoul King, c'est sur du 3 plus 3 plus. Donc ça fait 3 blessures, Reine moins 1 mm -hmm. Ça marche. Euh, sachant que du coup j'ai une sauvegarde à 5, je passe à 6. Eh bien non, ça ne passe pas. Combien de dégâts s'il te plaît Un dégât pour le moment. Un dégât, donc à mort, le Warfmonger est beaucoup trop loin pour activer sa capacité de mort, donc euh, du coup ça ne fait rien. Par contre ici, je vais faire le point de vie qui lui reste à ce petit, sur celui-là. Du coup, bien. pour que ça vienne taper. Exactement. Donc ce sera sur celui qui est sur l'objectif, Le, le qui, Voilà, comme ça on, on, on, on l'enlève, voilà. <rire> Ensuite on passe aux attaques du Terrorgeist, qui va donc utiliser ses griffes de squelette en premier lieu. Quatre attaques, 4 plus 3 plus. Ok. Voilà. C'est une phase. Bien. <rire> Maintenant, ça va être beaucoup mieux avec son râtelier de croc. vous allez voir. faire pareil, là, ça me va. A, ça a... À savoir que les 6 sont ciblés sur mortel, à la touche. Yes euh, je suis heureux, donc ça me permet aussi de proquer une touche en plus. Donc tu as déjà ciblé sur mortel. Très bien. Et j'attaque donc à 3+, plus. Euh, ça en fait une. Euh, donc tu as une save à Rennes à reine de moins 2. Un moins 2, donc j'en ai pas. Combien de dégâts euh, D6. Donc j'en en 6 plus... Plus 3, ça fait, ça fait 9, 9 blessures dans tes trompes. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc. L'attitude des Wolfmonger. Lorsqu'ils meurent, ils peuvent infliger des blessures mortelles. Donc, comment ça se passe Toutes les figurines. Enfin, euh, je choisis une figurine qui était à un pas de la figurine qui était tuée. Donc, par exemple, celui qui était ici peut attaquer aussi bien le petit flyer là que le roi qui est présent. Mmh. Celui qui était mort n'était pas à portée. Par contre, celui-là était à portée. Donc, par exemple, je vais lancer un D. Sur un 1, il ne se passe rien. De 2 à 5 il prendra une blessure mortelle, et sur un 6, ce sera des 3 blessures mortelles. Donc, par exemple, ici, sur le roi, ce sera une blessure mortelle. Tandis que, ici, euh, je pourrais taper aussi bien donc, sur les flyers que sur le roi, donc là, autant le faire sur le roi. Donc, rebelate, tu auras 2 blessures mortelles, s'il te plaît. J'ai un total de 3 blessures mortelles 2, 2, 2, 2, 2 Ah, mais à savoir que j'ai une protection à 6, tout de même Tu ah, oui. T'as même pas à 5 Non, c'est un sort, ça. Ah, eh bien, voilà. une qui donc je prends une blessure, blessure mortelle pour un point de commandement je vais utiliser la frénésie sanguinaire qui me permet immédiatement après avoir combattu de combattre une deuxième fois euh, donc je réactive mon, mon Ghoul King et on est reparti pour la même chose euh, je vais faire... alors oui il faut, dé... faut que je dise mes attaques et oui il faut bien répartir. Euh, je vais faire... il lui reste un PV c'est ça donc je, vais faire mes... Alors, je, je vais commencer par faire les attaques du Ghoul King, donc les, les serres, mm -hmm. sur le Wrathmonger euh, restant, et le reste des attaques sur les chien D'accord, mais, mais vas-y. C'est parti pour euh, les serres d'abord sur le Wrathmonger. Donc c'est sur du 3+, plus et 6 proc, donc c'est bon. Et de nouveau 3+, plus. Euh, ça fait 2 moins 1 2, ça va 6, à 6. C'est raté. Et bien du coup, je te refais l'attitude du Warfanger. Tout à Sur un 2, tu te prends donc encore une blessure mentale. Et sur un 6, c'est nullifié. Non. Ok. Euh, deuxième attaque. Donc c'est 4 attaques de griffes de squelette sur les chiens. 4 plus 3 plus. Euh, je hop, là, comme ça. 4 plus 3 plus donc. Donc c'est bon, ça touche. Quatre euh, plus, non, c'est 4 oui. plus, pardon. Euh, et 3 plus. Euh, ça fait une. Un ah, reine de moins 1. Moins un, ça un 6. 1. Non Combien de dégâts D3, blessure. Euh, une. Une blessure, ça marche. Et pour finir, euh, les trois dernières attaques, le ratelet de croc. les 6 sont des blessures mortelles. <rire> <rire> Donc ça te fait 12 blessures mortelles est-ce euh, que ça euh, suffit à les tuer Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça me fait mon deuxième point de vie de sang, c'est beau, c'est merveilleux Et pour regarder des 6 blessures quand même derrière, bon, ça, ça te faisait 13 blessures voilà. Non mais c'est un avant-goût, <rire> un skin branle Là voilà. c'est bien beau, là c'est un bel imitateur enfin, C'est prop, propre Ce qui fait que euh, j'en ai, ai terminé et je suis quand même bien content euh, avec mon, mon Ghoul King euh, C'est donc à toi d'activer euh, ton autre ton personnage qui, en premier, en qui frappe en premier, en effet, c'est-à-dire le prince démon. Alors là, sachant que là, il va se venger euh, comme il peut, hein. donc j'ai trois attaques à chaque fois selon ses différentes attaques. Mais le plus important, donc là, en bleu ce sera la hache et en beige ce seront les attaques de, euh, de, de, euh, de griffes, etc. Je suis apporté de mon bout de Sacrator, ça me rajoute une attaque supplémentaire pour les attaques. Et je suis à 8 pas ou moins de mes petits mon gars ici présents. Ce qui me rajoute une attaque supplémentaire. Je n'ai pas chargé. Donc je n'ai pas droit au bonus de plus 1 pour euh, te toucher. Donc c'est parti. Ce sont du 3 plus à chaque fois. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas de 1. Euh, tout passe. C'est beau, scénario, c'est magnifique. 3, pour blesser à chaque fois. Parfait. Hop. Hop, voilà, sachant que en bleu ce seront des sauvegardes à moins 2 pour 2 dégâts, et ici c'est 100 rend mais pour 2 dégâts. D'accord, donc on va commencer par les 100 rend. Euh, c'est une sauvegarde à 5, c'est parti. Donc pour les 100 rend, 5 plus, oh, euh, bah c'est pas négligeable. Oh, euh, donc il y en a deux points de vie, mais par contre j'ai une protection à 6. <rire> Ah ouais, on veut jouer à ça, monsieur. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, ok, on joue ouais, à domicile. On a il y a le stade <rire> qui est en feu. Ok, c'est bon. Okay. ok, je date, je date. Et donc, on en a 3, euh, Ren-2, donc ça fait 7. Donc, euh, je vais faire mes 3 protections directement. C'est un dégât C'est 2 dégâts à chaque fois. Donc, 2 dégâts, a... ça fait 6. Hein. Allez, regarde ça. Ouais, je vais regarder. Euh, bon. Voilà. <rire> voilà, donc c'est euh, du 4 PV par tête. Euh, ce qui fait qu'il euh, y en a un qui meurt et un qui perd 1 PV. Donc, euh, les flyers attaquent. Je vais commencer par activer euh, le, le champion qui est contre euh, le Blood Sécrator. Donc, lui, il a 5 attaques, à savoir qu'ils ont une charge en paleuse, donc ça fait que les 6 font des blessures mortelles en plus euh, du reste. Donc, ça, c'est mm -hmm. cool. Donc, j'utilise un point de commandement pour, euh, pour faire attaque en règle et donc gagner plus 1 à la touche. Et tandis que moi, je vais me mettre plus 1 la sauvegarde sur mon petit Blood Sécrator. Sur le Blood Sécrator, très bien. Donc j'ai plus dans la touche, donc ça donne du 3+, plus, 3+, plus. c'est parti. Donc sur 3+, plus, 3+, plus, sur Secrator, euh, pas de 6 malheureusement, ça fait euh, 3, 3 touches. Plus, 3 touches à 3+, plus. ça fait 3 blessures, Rennes de moins e 1. Donc sauvegarde à 3, 2 sauvegarde, 1.10 en moins. Euh, je vais donc mettre deux, deux, deux euh, flyers sur le prince euh, Donc ça fait 8 attaques Les 6, sont des eu sur mortel, allez s'il te plaît Toujours si, pas Dis-moi que c'est pas, pas un 6, non <rire> euh, C'est sur du 3 plus aussi, donc ça fait 6 euh, touches Ce qui est mieux Ce qui est un peu mieux C'est le point de commandement Et 3 plus, c'est pas fou, 3 3 sauvegardes à moins, à moins 1 Donc ça me fait une sauvegarde à 4 sauvegarder. 8 euh, attaques euh, sur euh, les si Allez les gars, 6-6-6-6 il y a un 6 il y a un cassé c'est un 3 euh, donc il y a une blessure mortelle très bien. Et le reste ce qui te fait une touche supplémentaire ce ce qui fait, coup... non, non, c'est seulement pour les héros les D'accord, ça marche parce que c'est déjà bien ah, oh et, euh... ah oui, 3-1 hop là donc 3, euh, reine 3, moins 1. Moins 1, donc une save à 6. Oh là là, quel dommage, je perds des unités. Oh là là. <rire> C'est des 1 tes crânes euh, Oui, tout à fait. Okay. Les 1 ce sont des crânes. Donc, donc euh, 3 blesses plus une mortelle. Ça marche. Ça fait alors. 4 blesses. Et oui, et entre-temps, là je vais pouvoir attaquer donc, avec ma, ma mort. Mm -hmm. Sachant que j'ai un bonus de plus 1 vu que la figurine qui était morte avait 2 figurines de l'unité à côté. Ah oui. Donc 5 et 1, 6, tu te prends des 3 blessures mortelles, c'est-à-dire 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles que je vais tenter de nullifier avec ces 3-6. Voilà. Ben ça fait un mort supplémentaire. Ce qui fait une moelleté de la moelle puisqu'ils ont 4 PV. Donc, on va d'abord faire attaquer, euh, ben, qu'importe, aussi bien le Blood Sécrator que les Warfmongers. Je vais d'abord faire euh, bouger euh, les Warfmongers, sachant qu'ils ont deux pas de portée, donc lui peut attaquer il attaque. Il attaque. Ils ont 4 attaques chacun plus 1 avec le chef, donc ça fait 4, 8, 12 et un 13 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et un 13. Et j'ai le bout de Secator qui est à côté, donc je me rajoute 3 attaques supplémentaires. Je touche sur du 4, si j'avais chargé j'aurais voulu de plus 1, mais là ça ne m'intéresse pas. Donc sur du 4 ⁇ C'est beau. Mmh. C'est pas mal. Correct, c'est correct. Oui, c'est la vengeance, hein, je te l'avais dit. <rire> Ensuite, c'est sur du 3 ⁇ plus pour te blesser. Allez, on recommence. Un, du 3 ⁇ plus et euh, eh bien voilà, tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît, pour 1 dégât. Donc 10 sauvegardes à moins 1, ça fait sur du 6. Bon, il y a du 6. Euh, donc ça en fait 2 de sauvegarder Et donc 8, euh, 8 points de vie en moins. 8 points de vue en moins, donc. Ah, euh, non, non, non, non, non, non, non, non, non c'est à moins 1, donc pour l'instant c'est bon. Hum? C'est des sauvegardes à moins 1 là. Ouais. Ok, donc j'ai euh, Donc ça fait 8 PV. Ouais, 8 PV, donc. 8 donc PV. Euh, 8 protections. Oh. Et ça en fait une de plus, ce qui fait que euh, j'ai un mort et un à qui il reste un point de vue. Voilà. Donc c'est je... au tour du Blood En effet, donc il est bien à portée des Vipas parce qu'il tape en plus ce mec et oui et il fait du dégât il a quatre attaques de base il est apporté de sa bannière donc une cinquième attaque et il est apporté des vipas des donc il fait une sixième attaque sur du 3 plus c'est bien on recommence sur ah, ouais, du 3 plus c'est pas mal voilà mieux. donc 3 sauvegarde à moins 1. 3 à 4-1, c'est toujours du 6. c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais. Et ouais, donc 3 euh... ouais, un dégâts. Pour, euh, pour un dégât. Pour un dégât, donc du 6. Euh, ouais. Donc ce qui sonne, donc la fin de la phase de combat. Euh, je suis un peu mécontent, je l'avoue. Euh, mais on va se refaire, on va se refaire mais Comme hein ça je suis mécontent, je des unités, <rire> je fais un peu de points de, de, point de par par-là, mais je n'ai jamais assez. C'est corne ça aussi, je pense C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, fin de la phase de combat, phase de morale, euh, j'ai perdu 4 flyers, ils ont une braverie à 10, donc je la réussis automatiquement. Euh, je, je suis prêt à parler que c'est une braverie, ces trucs-là, là. Alors les Waffmongers, non, ils ne sont ah. pas une braverie Donc, je lance mon dé, Sachant que si je fais un 6 plus un 7, ben du coup ils sont misés, donc voilà, le... Bon <rire> voilà. sont bien misés Voilà, c'était pour le fun on va dire. <rire> très bien. Euh, donc ça si nous amène tout de suite au scoring, qu'est-ce qu'on a fait euh, Très bien, d'abord je fais euh, un point, un parce point. que tu as un objectif. Tu as un deux points, parce que tu as deux objectifs. Et hasard de la partie, je pense que tu me le prends, prends sérieusement. bien. Donc... Euh, parce que là tu vaux pour 5, là j'aurai 1, j'aurai 2, euh, mon, mon, ah, mon buveur de sang est beaucoup trop loin, puisque c'est du milieu, ouais, donc non, ça ne passe pas. Donc tu me prends l'objectif, ce qui te fait 3 points tels quel. C'est beau, c'est magnifique. Normal. On est encore qu'au premier round de bataille, donc il ne peut pas encore me le cramer. Je suis bien triste. <rire> ça fait plaisir. Et donc, après, tu as marqué ta tactique de bataille. Ça te fait donc 5, 5 points. 5 points pour cette fin de tour. Euh, je suis quand même heureux. Ah oui, oui. oui. <rire> euh, on attaque donc tout de suite ta phase euh, des héros. Alors... Euh, Qu'est-ce qui se passe Déjà, on va regagner un point de commandement. Et oui. Sachant que en termes de points de commandement, voyons voir ce que j'ai. J'en n'en avais plus qu'un au début de mon tour. J'en regagne donc un deuxième vu que mon général est en vie. Euh, j'ai un bataillon de seigneurs de guerre. Donc je pourrais déclarer de gagner un point de un commandement supplémentaire à ce tour-ci. Euh, voyons voir, j'ai pas mal d'options à faire par-ci par-là. Donc euh, je vais l'utiliser. Alors, ma tactique de bataille, on va faire écho à la précédente partie, on va essayer de tuer le Seigneur de Guerre, d'ailleurs on ne va pas essayer, on va tuer le Seigneur de Guerre, ici, ensuite, voyons voir, donc ma tactique de bataille c'est bon en termes d'action héroïque. En action héroïque, je pourrais soigner euh, mon Pulserator, mais ça ne m'intéresse pas. Je pourrais tenter de dissiper un sort supplémentaire, ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, je vais gagner un point de commandement supplémentaire avec le buveur de sang qui est ici. Ça passe, à 5. Pour euh, mon Ghoulking sur euh, Terrorgeist, je vais lui mettre Heure de Gloire. Euh, ce qui fait qu'il aura euh, plus un save et, et plus un pour blesser. Ça marche. Et a senti oui, que, que c'était le moment là voilà. <rire> Ok, très bien, ensuite, autre phase des héros. Je pourrais utiliser mes points de dîme de sang pour commencer à invoquer, mais là ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, derrière, tu as 8 pas entièrement de mon petit boulevard de sang ici, donc sur un 5+, tu te prends une blessure mortelle. Et non, c'est raté, tant pis, c'était à tenter quand même. Et c'est tout en termes de euh, phase 2 de, euh, des héros, on va pouvoir se retrouver juste après à la phase de mouvement. Fin de ta phase de mouvement, que s'est-il passé Alors, d'ailleurs, petite précision, en effet, j'ai oublié comme un idiot d'utiliser mon attitude de commandement pour diviser la course et la charge des unités adverses de deux, mais ça c'est pas grave, hein, c'est un oubli, euh... enfin, c'est pas grave, si c'est très grave, mais bon, c'est un oubli, voilà, faut le faire avec. Sinon, que s'est-il passé Les chiens ont fait une petite course à 6 pour se mettre devant le dragon, même s'il vole. c'est juste pour me projeter un peu plus en avant. Les buveurs de sang ont simplement avancé tranquillement. Ici, ils sont à 3 pas, ici, est à 5 pas, sachant que les sanguinaires ont avancé et ici, comme j'étais bloqué, je n'ai pas pu me redéployer. Donc, phase de tir. Alors... Maintenant, on a du tir chez Corne, on va en profiter quand c'est pas les canons. Alors, tout d'abord, mon buveur descend ici présent. Sur un 3+, tu vas te prendre des 3 blessures mortelles. Donc, tu te prends 3 blessures mortelles. Évidemment. Ah oui, attends, là... Ça, c'est la chasse, monsieur. Alors, sur 6, c'est annulé. Euh, non. Ensuite, il a un tir sur du 3+. Il touche sur du 3+, il blesse dû raté celui là et eh bien ensuite celui là il a 4 attaques à plein potentiel sur du 3 et touche c'est bien hein. ensuite il va blesser sur du 3 plus. donc tu auras 3 sauvegardes à moins 1 s'il te plaît donc ça fait sauvegarde à 5 ouais. donc c'est des 3 à chaque fois non c'est sur sauvegarde à 4 parce que tu es sur ton ordre de gloire. Donc euh, oui, comme je suis sur mon ordre de gloire, euh, je suis euh, à 4 ⁇ donc euh, ce qui fait que j'ai une sauvegarde réussie. Donc tu aurais ici, tu, tu blesses deux fois. Enfin 2 tu... des trois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes de protection. 5 protection. 5 protections, c'est parti. Et j'en fais une, donc ça fait 4, 4 PV de nouveau. Euh, ce sera tout en phase de tir, et c'est déjà... pas mal, hein, il faut le reconnaître. Donc, du coup, ça va être le début des charges. C'est parti. Alors, dans les charges, euh, mon général charge. Il a trois pas. De C il a quatre. C'est parfait. Il a charge. Hop et hop. Ensuite, je vais stopper mes charges. Pourquoi donc Eh bien... Ah. Okay. C'est très simple, je peux utiliser l'aptitude de commandement ici présent pour pouvoir engager et attaquer à 6 pas. Si je charge contre son monstre et qu'il m'empêche de donner mon ordre, du coup Scarbrand n'aura plus assez de projection. Donc c'est pour ça que qu'on se débrouille pour pouvoir se faire plaisir après. Voilà, donc au final, ce n'était que la seule charge. Je peux peut-être envoyer mes sanguinaires dans le pâté de Vingoule, mais ce n'est pas encore le moment, et ici, je suis déjà engagé. Donc euh, voilà, maintenant que les charges sont terminées, nous allons pouvoir passer aux furies monstrueuses. Et en termes de furies monstrueuses, eh bien c'est très simple, c'est que mon prince... Euh, enfin mon général ici présent va t'empêcher de... Euh, de, recevoir de recevoir des ordres, tout à fait. Évidemment. Donc c'est réussi. Euh, moi, je vais euh, faire un duel titanesque. On est parti pour la phase de combat. Tout d'abord, celui-là va activer justement son aptitude de commandement pour faire en sorte que les démons entièrement à 16 pas autour de lui puissent engager et attaquer euh, non pas de 3 mais jusqu'à 6. Mais tout d'abord, on a le prince démon ici présent qui tape au début de la phase des héros. Et comme c'est mon tour, c'est moi tout d'abord qui commence mes actions en premier. Donc on est reparti, les mêmes, euh, les mêmes combos. Il n'a pas chargé sur du 3+. Alors c'est un démon, il pourra relancer les 1 pour toucher raté. C'est un démon majeur, je... bon, en tout cas il a à côté des démons majeurs, ça tombe bien en plus. 1, ce sera tout. Voilà, donc ça c'est la relance. De nouveau sur du 3+. Hop, il n'y a pas la de relance des blessures. Donc ça te fait 2 et 2, 2 sauvegardes normales et 2 sauvegardes à moins 2. Très bien. Donc euh, pour les normales, donc, ça sera sur du euh, 3+, 2 dégâts. Donc protection, 1 point de vie. 1 point de vie, donc il lui reste 1 point de vie. Et ensuite 2 autres deux autres à moins 2. À moins 2, ce qui m'amène à euh, pas. 4D, allez on fait plein de 6 les gars. Si c'est A2-1, c'est toujours ça. Donc il y en a un qui meurt. Un qui prend un point de vie. Et un qui prend un PEV. Le buveur de sang, ici présent, a 6 attaques de base. Voilà. Il a pu faire son petit redéploiement exprès pour être sûr d'être à 16 pas entièrement à portée du boule s'écrateur pour avoir une 7ème attaque. Ce sera sur du 3+, sachant que euh, j'étais empêché d'avoir un ordre supplémentaire. Ça me suffit largement sur du 3+. Je relance tout léger pour toucher raté, vu que euh, c'est un chasseur de monstres et de héros. Donc ça tourne bien. Voilà. Donc il a 6 attaques qui touchent. Ce sera sur du 2+, vu qu'il est à plein potentiel. Voilà. Cela te fera donc 1, 2, 3, 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. Ah, moins deux à moins 2, et dans ce qu'il qu est à 3 actuellement... Avec son ordre de gloire, Donc 4, 2, 6, ça 4 sauvegardes en effet. Ouais. Alors, moins 2 donc ça fait 3, euh, donc c'est à 5. Allez les gars Allez les gars C'est pas mal. Ensuite 2 des 3 dégâts. 2 deux dégâts. 2 deux, deux dégâts. Enfin, euh, protection à 6. 1 dégât ça pas pour moi. Euh, je vais donc activer euh, mon, euh, mon terrorgeist. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, engagé euh, le buveur de sang de sorte à me rapprocher de son, son scarbot qui va de toute façon euh, s'approcher de moi Et, euh, ça va éviter qu'il se projette plus trop en avant. sur voilà. la table. Euh, je pense que euh, sur ces 4 PV restants, il ne va pas tenir longtemps. Donc euh, autant faire ça comme ça. Euh, dans la mesure où j'ai activé ma, mon dieu titanesque, euh, je vais tout mettre sur le buveur de sang. Et du coup, je dépense un point de commandement pour le mettre plus en sauvegarde. Bah oui, tout à fait. Donc c'est parti, c'est parti pour les 5 premières attaques serre cro, sanguinolents euh, C'est du 3 plus 3 plus, donc ça fait du 2 plus 2 plus, pour le coup. C'est parti, mon gars. Euh, tout touche. C'est que les 6 proc, etc. De euh, plus, évidemment, je fais 2, 1, 1. Hop là. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à moins -1. 1. Donc sur du 4. Bon, voilà, c'était beau, hein, décidément. Ouais, ouais, C'est pas mal. <rire> donc combien de dégâts 1 dégât à chaque fois. 3 pas. dégâts. Ok. Ensuite, on enchaîne avec 3 attaques de grille de squelette dans la mesure où je suis euh, en profil dégressif. Euh, C'est du plus à un touche 1 à, à la blessure, donc ça, fait, ça fera sur du 3 plus 2 de plus. Des 6 proc. Euh, donc je proc une de plus. Là, on se remet. Très bien, 2+, euh, et je fais encore un 1, ça fait 3 blessures, 20 1 On sur 4, donc 8 ratés. 8 ratés c'est d 3, ça fait 3. Bien, il reste 10 points de vie. 10 enfin 8, 8 points de vie, pardon. Et c'est parti, donc pour le ratelier de Cro. et là j'y crois fort, ça sera sur du 3+, plus 2+, les 6 sont cibles et sont mortels, allez mon gars. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Euh, donc j'en reste qu'une. C'est rare. Et... Euh, donc ça fera... Euh, REN-2 de plus. REN-2 de plus. Si beau. REN-2. Raté. Raté, ça fera donc 6 six, six dégâts. 2 dégâts. C'est pas fou. Très bien. Oui, Il en reste 6. Alors c'était comment, comment la vidéo ah, Il y avait beaucoup d'ailes en fait. Ouais. Voilà. Bon. Est... Bref, il est passé. Franchement, victoire morale s'il survit. Alors victoire alors, oui, alors, morale, victoire morale pour Franck s'il si survit. Et pour la première fois sur YouTube, vous allez voir Scarbrand voler littéralement. Allez, d'un point à un point B, c'est tout. Mais voyons, voyons, ça ne se passe pas comme ça. Comme c'est la première fois qu'il attaque et qu'il n'a pas encore perdu de points de vie, et qu'on est encore qu'au tour 1, ce sera sur du 5+, plus que je te ferai automatiquement 8 blessures mortelles. Et sur un 6, par contre, ce n'est pas 8, c'est 16. Donc pour vos beaux yeux épaillis, tu as au moins 8 blessures mortelles. 8 blessures mortelles, je dois donc faire 5-6 pour qu'ils survivent. C'était beau. J'en fais 2. C'était beau. J'en fais 2. Par contre c'est un donc il va exploser, chaque unité à 3 pouces de lui euh, va subir des 3 blessures mortelles. Donc là, là, les warsmonger, euh, oui. Le oui. prince démon, non. Donc tu auras là, là et là. D'accord, on commence par le buveur de sang. Très bien. Ça fera deux oui. blessures mortelles. S 4. Ça sera ensuite sur Scarbrand. 3 blessures mortelles. Il te hait, mais il t'adore. <rire> Tant mieux Et euh, sur les. J'ai encore les Wasmongers ce euh, sera une blessure mortelle Et vu que je suis en faucheur de la vengeance je peux utiliser un point de commandement pour faire en sorte d'activer une nouvelle fois un démon qui a attaqué donc c'est pour ça que Scarbrand va être activé une deuxième fois pour pouvoir attaquer c'est pour ça que je n'avais pas fait d'ordre juste avant donc il est ici présent de nouveau on fait la hache hein, tout sur lui donc cette fois ci il n'y a rien c'est sur du 4. C'est bien mon petit, c'est bien. Sur du 3, plus. deux sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. Deux sauvegardes à moins 2, ça fait qu'il passe tout de suite. En profil, en, 3, donc 6 6. De... Ah, en protection, donc ça fera 6 dégâts. Parce que c'est 3 dégâts à chaque fois. Ok. C'est ce grand monsieur, là, faut pas déconner. 6 hein. dégâts, il lui reste 3 PV. On y croit. Allez. Voilà. Ce qui sonne la fin, heureusement, hein, pas plus qui est pas plus. <rire> de la phase de combat. Tout à fait. Euh, en termes de déroute, c'est bon. Génial. Il n'y a rien. Plus rien à dérouter. En termes de scoring. Alors, j'ai un objectif. J'en ai un deuxième. Mmh. Donc ça me fait 2 points. Je n'en ai pas plus que toi, vu que tu as mmh. toujours tes objectifs. Donc pour l'instant, je n'ai que deux points d'objectif. Par contre, j'ai réalisé ma tactique de bataille. Donc quatre points. Et comme je l'ai fait avec un monstre plutôt avec des monstres, mais surtout LE monstre, ça m'a fait un cinquième point supplémentaire, ce qui fait que je reviens à égalité face à toi. Tout de même. Fort bien. Euh, bah très bien, Écoute, on passe tout de suite... À initiative. Au tour 2. Tour 2, initiative, c'est parti. Je lance mon dé. Je ferai 4 pour moi et 3 pour toi. Je vais donc... Commencer je commence, c'est parti. Donc bah, action héroïque, je vais de facto euh, essayer de récupérer un point de commandement. Ce sera sur du 2+, du coup. Avec euh, qui, du coup Avec, Avec euh, mon archelaire. D'accord. Et bien, Donc, écoute, euh, je un moi ce sera mon général qui va essayer de regagner des trois blessures. C'est bon. Il va regagner deux points de vie. T'as des choses à faire Ah oui, que j'ai des choses à faire et je pense que tu vas les détester. Pourquoi Grâce au point de dîme de sang que Korn euh, peut récupérer, donc c'est-à-dire les dîmes de sang à chaque fois qu'une unité amie ou ennemie meurt, je peux utiliser à ma phase des héros, ou au début de la phase des héros adverse pour pouvoir soit invoquer, mais ça c'est plutôt dans mon tour, mais plutôt pour, plutôt pour faire des tricks. Donc un point de dîme de sang, j'ai un point de commandement. Génial. A deux points de dîme de, de sang, je peux dissiper un sort automatiquement, quoi qu'il arrive, n'importe où sur le champ de bataille. Troisième point de commandement, je peux faire un mouvement ou faire une charge. Et ça, c'est le plus intéressant pour moi. Et quatrième point de Dime 200, là, c'est pour faire attaquer une unité une deuxième fois. Là, je ne vous cache pas que j'ai un Terrorgeist qui est devant moi, avec des petits chiens à portée. Donc, avant que tu ailles venir me récupérer justement l'objectif, je vais te charger directement avec mes chiens sur ton Terrorgeist. Procède donc Vite ça passe. D'accord. Maintenant je te laisse faire le reste des... Bah oui évidemment. Ma tactique de bataille pour ce tour euh, sera rembrisée. Donc je vais choisir une unité de ligne qui sera donc bah, ces petits chiens-là. Euh... Et euh, c'est déjà pas mal. Oui, sachant que euh, la tactique de bataille se dit au début euh, de toutes les actions, etc. Mais rassurez-vous, ça ne change rien à oui. mon plaie d'utiliser ma, ma dîme de sang exprès pour venir impacter le terreur gaz, car j'aime mieux qu'il fasse un rang tel quel, et non pas en venant, dans mon camp, détruire un objectif. Voilà, donc ça ne change en rien. ça, ça c'est ce qui serait passé, de toute façon, je oui, oui venu oui, avec lui. Exactement. Euh, mais Mais Mais alors, tu m'as empêché de venir pour venir prendre ton point. C'est vrai. Mais, mon euh, aborant arche-régent, ici même, va utiliser, convoquer la garde royale pour un PC, vu que je n'ai pas de charnel throne et faire venir une unité de 3 euh, chevaliers euh, à 6 pouces d'un bord de table, et ils vont arriver dans ces eaux-là. Je vais les replacer plus précisément ensuite. Euh, voilà, donc j'ai placé mes trois chevaliers ici, à 9 pouces des chiens-chiens, dans l'espoir de pouvoir charger et venir récupérer le point tout de même. Mmh. Voilà, le plan ne se passe pas comme je voulais, mais on suit le plan. Il me reste quand même un sorcier, et pas des moindres. Euh, ce sorcier va lancer euh, bah, ma foi des sorts. Et oui, je risque de mourir pour ça. Ah oui, j'attends avec patience, le petit fiasco. Avec... J'ai toujours, toujours plus un euh, au spell. Donc je vais commencer tout de suite par lancer euh, son sort euh, majeur euh, qui, est, qui va donner des trois attaques à une unité. Très bien. Donc c'est parti, c'est un lancement de 6, donc c'est sur du 5. Ça fait 9, 10. Eh bien écoute, je vais tenter de, de le dissiper avec mon général. 1, 8, tiens donc ah. <rires> tu, Le sort est automatiquement dissipé et tu te prends 3 blessures mortelles. Bien <rires> Non, okay. non Non Non euh, je... C'est terrible Je suis tellement fier de toi, je suis tellement fier de vous Bon, donc il se repasse à 4 PV perdu. Euh, ce qui m'amène donc à la fin de ma phase d'héros. On se retrouve tout de suite après la phase de mouvement. Tout à fait. Et à fin de ma phase de mouvement, que s'est-il passé euh, Donc mon terror gasté est resté bloqué. Tu as fait, j'ai fait venir mon infernal courtier euh, ici, donc tu as fait un redéploiement avec ton général pour pouvoir te rapprocher du point et le reprendre, ce qui est le cas pour l'instant. Euh, du coup, j'ai changé un peu mes plans. Le wargulf qui est censé être euh, un totem pour Trois les, choix. pour bon, lier toujours là, mais bon, ça ne me servira pas grand chose, euh, va venir pour m'assurer, je vais essayer de descendre le général. Euh, donc et, voilà, et ce qui me fait prendre aussi un risque, c'est que j'ai libéré ce point-ci mais je donne tout pour aller récupérer le point là-bas. Euh, voilà. Les ghouls se sont approchés pour une charge euh, correcte. Ça devrait aller. Et l'arche région s'est rapprochée pour un prochain tour, réussir peut-être enfin à lancer ses sorts. <rire> Phase de tir, j'ai un tir à faire avec... Je vais donc tirer avec le Terrorgeist sur euh, les chiens puisqu'il est engagé. Donc mm -hmm. je lance un D6, plus euh, 6 puisqu'il est plus full PV. Ça fait 5, ça fait 11, ça fait quand même... Une blessure mortelle puisqu'ils sont à 10 de brevet. Tout à fait. Euh, voilà pour ma phase de tir. Passons tout de suite à ma phase de charge. Donc, fin de la phase de charge. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, Mes gars sont venus impacter les chiens ici pour venir tenir le point. Mes deux héros euh, se sont attaqués au euh, général. Et pour finir, la charge des euh, Voilà, Je suis allé impacter euh, le joueur de sang. De sang les sanguinaires et je fais attention de ne pas me mettre euh, à portée d'engagement oui, et Wrathmonger euh, euh, le Target qui va piétiner simplement c'est sur du 2+, ça fait 2 des 3 blessures mortelles ça fait 2 blessures mortelles un, un. ah bah non et là, ici pas non plus euh, moi c'est très simple ici euh, je vais euh. Est... Il est toujours du combien cela Du 4. Du 4. Plus. Euh... Ça c'est pas des monstres. Mais c'est de l'infanterie. Ok. Ça ok, euh, je t'empêche d'avoir un ordre. Ici. C'est bon, t'as pas d'ordre. Et ici, il va piétiner. Alors euh. Il va piétiner le. C'est pas un bon, c'est pas des monstres, on est d'accord. Euh. Non, non, non. Ok, bah du coup, ce sera sur le Warwolf, il va essayer de te piétiner. Il te fait une blessure. Ouh, est là... C'est Voilà Non, mais c'est à c'est à Rien à dire... Donc, disais-je, le Vargulf va euh, tapouiller... Pour un PC, je vais donner... Euh, plus un à la touche, à mon Vargulf. Eh bien écoute, en réaction, je visais un point de commandement pour lui mettre plus un en sauvegarde. Donc c'est parti pour ces premières attaques, c'est donc les griffes immenses, ça sera donc du 2+, plus 3+, plus. perte moins 1. 2+, sur du 2+, plus, ça fait 1 raté, ce 5 a perdu un truc mais c'est un 5. Et euh, du coup c'est sur du 3+, plus. ça fait 3 touches, frais de moins 1. 3 sauvegardes, 4. Une euh, sauvegarde et 2 autres et qui ont échoué. 2 dégâts à chaque fois. Il lui reste 2 points de vie. il n'est toujours pas mort. Ok, et il me reste donc une attaque, de plus, de plus. Une touche. Une touche. Une blessure. Une blessure, reine de moins 2. Sauvegardé merci oh, Miladin. Merci d'équipe de France. <rire> Euh, j'aurais pu utiliser ma fraisie sanguinaire si je n'avais pas utilisé cette attaque, mais c'est pas grave Alors, et bien c'est très simple, mon buveur de sang ici présent va attaquer ton petit perso-là. On jamais, sans malentendu... ça peut passer J'ai plus un sauvegarde, donc je vais me donner un plus un pour toucher. Donc ça sur du 3+, c'est un héros, donc je pourrais relancer mes jets pour toucher raté contre lui. Mais par contre, je vais te blesser sur du 4+. Donc, 3+, relançable... Voilà, c'est parfait. Et maintenant sur du 4+, tu as 1, 2, 3 save à moins 2 s'il te plaît. Donc ça sera sur du 6. Tu vas Alors... te prendre 3 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça il te fait. prend 6 points de vie. 6 points de vie. Il en a, il en a donc que 6. Ce qui euh, provoque sa mort de type par décès. Décédé. Donc un point de dîme de sang. Je ne tuerai pas ce coquin. Je suis triste, dévasté. 16 goules sur le sanguinaire, le, le buveur de sang, mm -hmm. euh, ce qui fait 3 fois 16, 32, 48. Ah, C'est dur les matins. Hein. Ouais. <rire> 48 attaque 49 avec le, le champion. Ça sera en 49 ici et euh, pour autre 4-8-12. Euh, euh, 3-4-12. C'est parti, je vais chercher ma charrette et on attaque. C'est parti pour 49 attaques de ghouls sur euh, le, le gros démon. Euh, je vais avancer ça. J'aime pas les 6. C'est bien les 6, mais ça fait pas grand-chose ici. C'est encore un 3. Mais il y a beau le Google 6 hein, quand même. Là, ça, il n'y a pas de problème. Ah, <rire> dommage qu'il ne serve à rien. Euh, et c'est de nouveau sur du 4 ⁇ donc aïe aïe aïe. 14 sauvegardes, sans raid. Ah, 4+, plus. je ne vais pas plus 1 en sauvegarde, alors... Donc, euh, vrai, hein. 3... 4 P en moins, décidément. Vous faites du 6, je fais du 6 aussi, hein, ça tombe bien. Ah ouais, ouais. c'est beaucoup de dés pour pas grand chose Ah, mais attends, tu n'as pas fini Mais avec il reste 12 attaques sur les sanguinaires, c'est parti alors, c'est toujours pareil, et 4+, plus à nouveau, euh, c'est pas négligeable, ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes sans rends, c'est ça 100 rends. Donc, sauvegarde à 5. Eh bien, 3 morts Oh, c'est un PV Eh oui Eh ben, je, je suis pas mécontent content, alors Eh oui Fort bien Euh, à toi de... de, de faire la bafouille. Et oui, alors, ici, ce corps à corps-là, il ne m'intéresse plus, ça va être plutôt celui-ci. Euh, du 3+, pardon, pas, je ne l'ai pas fait de ton côté. Pas grave, voilà. euh, deux touches, je relance les 1 vu que je suis à côté d'un démon majeur. Mais oui. Trois touches, sur du 4+, pour blesser, je vais te le mettre là. Tu as trois sauvegardes normales, s'il te plaît. Du 5+, une sauvegardée, un dégât. Euh, un dégât à chaque fois, oui. Donc sur du 6, c'est annulé, ça fait 2 qui passent, bonjour, tristesse, hop, sur celui-là, ça marche. Et ensuite, les attaques du chien là-dessus, donc ce sera sur du 3, relance un désastre, donc hop, sur du 4+, pour blesser, tu as une de 3 sauvegardes sur ton terroriste normal, s'il te plaît. Le terroriste est dans 3, le 4 de sauvegarde. Ben c'est superbe. Ah, il prend 2 PV. Il n'y a pas 1 PV de la honte, monsieur. Il y en a 2 de, deux deux PV de la honte. Donc c'est parti pour les 13 attaques sur les chiens chiens C'est du 4 plus 3 Les 6 font des blessures mortelles. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 ah. blessures mortels. Très bien. Euh, c ah, ça, par contre... Il faut de la touche aussi, là, monsieur. C'est euh... affreux, là. Donc 3 blessures mortelles et... 4 euh, save à moins 4... à moins 1. moins 1. Moi. <rire> moins 1... bon bah écoute euh, ça prend beaucoup hein ah. ça fait un dégât à chaque fois donc, ça me fait 7 blessures donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce que là si je fais 1 que j'explique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en fait je pensais qu'il m'en restait peut-être 1 potentiellement à la limite pourquoi pas mais non euh, voilà. Et c'est en tout cas dommage pour toi vu que tu ne l'auras pas fait avec un monstre. Euh, oui. Je pensais pas faire autant de dégâts. Et moi non plus <rires> euh, C'est dommage, c'est dommage. Donc j'ai une, deux, trois, quatre attaques, cinq avec le champion. Euh, x2 vu que je suis à portée de euh, mon euh, Blue Secrator, donc ça m'a fait dix attaques. Les six pour te toucher sont automatiquement des dé sur Sur du 4, je relance les 1 vu que je suis à portée de la démon majeur. Voilà, pas de 6. Mais au moins ça touche bien. Je suis content. Mmh. Ensuite sur du 3. Plus, tu as 1, 2, 3, 4 sauvegardes à moins 1 sur tes goules, s'il te plaît. 4, moins 1, elles sont 6, plus, donc ma foi, je vais faire une protection directement. Et ça fait. une dégâts mort. Ensuite, on active le de 200 ici présent. Ouais, la même mayonnaise et non donc il a une deux trois quatre cinq six attaques en fait c'est quasiment les mêmes attaques' en fait, c'est les mêmes attaques en fait que de que le warfare of corn il a six attaques de base il est entièrement à 16 pas de mon boule c 14 on fait une 7 septième attaque et grâce aux coeur qui sont juste à côté il est entièrement à 8 pas donc ça lui fait une huitième attaque sur du euh, 3+, plus pour te toucher, je ne pourrais pas relancer que les 1, pas tout léger pour te toucher. Euh, je pas à voir, c'est pas le un un C'est un 2. Il est nul alors. <rire> Hop, euh, ici, je ne te touche pas, ouais, bon décidément. Bien. Ensuite, ce sera sur du 3+, plus, et non pas sur du 2+, plus, vu que j'ai un, un tableau dégressif en termes de blessures, ce qui est déjà pas mal. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5 save à moins 2. Donc, tu n'as voilà. pas de sauvegarde, mais c'est des 3 à chaque fois. Oui, oui, oui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 protection s'il te plaît. Je vais le faire en deux fois, cinq premières. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh <rire> Ok, ok. Tu peux concéder tout de suite. Là. Je ne je concède pas, <rire> mais vous noterez que il joue à domicile. Voyons, <rire> voyons. Bien sûr. Bien. Hein. Deuxième salle. Il fallait que dans le monde réel, ça arrive. Ça arrive. Ça, ça arrive. Ça ne fait que trois morts. Eh bien, écoute, que 3 morts, ça ne change pas vraiment mes plans, mais quand même. Alors, j'explique, car je vais dépenser mon dernier point de commandement pour justement faire en sorte de pouvoir réattaquer une seconde fois. Bien. Alors, sur du 3, on relance les 1. C'est un 4. Donc là, tout touche. Maintenant, tout laisse et va tout tuer, hein, à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6 plutôt. 6 des 3. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, je vais en faire 7 premières. Ah 7 ah, premières, donc ensuite ça fera 6. Euh, face à un démon majeur de corps oh L'énerve, J'ai <rire> énervé Et, assez ah, dommage, j'aurais bien voulu l'immuner une vraie juste pour le feu euh, Je euh, Donc le... Euh, ça fait 19 ghouls voilà plus euh. un des 6 Dans le vocabulaire on appelle pas ça un hein. D-pop, c'est une dégoule, voilà Voilà, ça fait... Euh, beaucoup Beaucoup <rire> Voilà Merci à elle Donc, Comme euh, quoi, Les goules peuvent fuir, en tu effet On peux prendre <rire> ta dîme de sang Et oui Et t'as pris ta dîme de sang pour tes chats euh, oui oui, euh, j'ai eu mes chiens, j'ai eu ton perso et j'ai eu les ghouls. Voilà. J'ai voilà. 3 dîmes de sang pour ce tour, c'est pas négligeable. Et oui. c'est même très embêtant pour moi. Mais par contre, en termes de scoring, euh, c'est la merde. C'est oui. clairement la merde parce que du coup je n'ai pas, pas réussi à faire mon plan qui fait que je tiens tu as un objectif un, objectif, un point tu en, un en as un deuxième, deuxième de points ici, euh, tu et... n'as pas pu reprendre ici car mon monstre compte pour 5 face à 3 vu je... que tes ghouls enfin tes ouais. euh, flyers n'ont que euh, 2 non 4 points de vie et non pas 5 donc c'est pas pour 2 euh, donc au final tu ne rapportes pas de points supplémentaires Puisqu'entre-temps, j'ai quand même pu récupérer l'objectif. Ouais. Par contre, tu as quand même deux autres points, vu que tu as tué le, la, la, la, ligne. la ligne. Et Mélasse Mais là, ce n'était pas avec, avec un monstre. Je coup, ne pensais pas, pas être aussi efficace. Voilà, donc euh, je réussis, mais je réussis mal. Euh, voilà, donc je suis à 4, donc c'est nous fait un 6 à 4, puisque tu m'avais tué avec un monstre. Euh, euh, un monstre. Non, tu m'avais oui, tué un tué monstre. Un monstre. Tu en fait, notre monstre. Réalité, du premier tour, en fait, à 5-5, c'était plutôt un 6 pour moi, 5 pour toi. Et là, maintenant, tu ah. as... Pardon, à 9, et moi je suis à 6 pour l'instant. Voilà, donc on a fait donc la phase de morale de tout ça, nous passons donc tout de suite à ton tour, c'est parti On peut jouer safe et euh, prendre monstre à, à, à par heure, pardon, donc ce que je vais faire, c'est-à-dire c'est Scarborne qui va aller euh, tranquillement grignoter de ce côté-ci tout en tenant l'objectif. Donc voilà, ce sera ma tactique de bataille ce tour-ci. Ah, Ensuite, bien. dans les actions héroïques, euh, ce n'est pas mon but de faire gagner des points de vie à Scarbrand pour le faire énerver de plus en plus. Donc là, ce sera surtout de faire en sorte que le... Euh, après, ça me rapporte un point de de sang supplémentaire, c'est pas mal. Euh, mais derrière, j'ai quand même toujours envie qu'il soit en vie. Donc ça sera plus justement lui faire regagner des, euh, des points de vie. Donc c'est-à-dire 8, ça passe, il va regagner 3 points de vie. Je vais donner une heure de gloire à mon vargule. J'ai 3 points de euh, dîme de sang. La dîme de sang, je pourrais soit invoquer, soit dissiper, etc. etc. Là, je vais surtout essayer de faire en fait avancer d'une deuxième fois une unité. Donc c'est ce que je vais faire avec mon petit buveur de sang ici. Sachant que comme c'est la phase des héros, il ne peut pas se redéployer derrière. Alors, par contre, sachant que tu m'as enlevé pas mal de points de vie, j'ai un mouvement de 9 au lieu de 10. que on se sent vraiment pas bien. Ah bah du coup, a euh, priori, je vais pouvoir le, le faire arrêter à 3. Et en termes de phase des héros, je n'ai rien d'autre à faire, donc c'est déjà pas mal. Alors, au début de la phase de tir. Le... Qu Est-ce que tu as fait à ta phase de mouvement Alors oui, déjà, excuse-moi, les politesses, ouais. voyons. Eh bien écoute, lui, il n'a pas bougé. Il a déjà bougé bien comme il fallait. Eh bien écoute, ça a bien couru dans tous les sens, hein, je dois te l'avouer. Euh, les sanguinaires vont aller choper un objectif par là. Euh, le prince démon, pareil, s'est avancé. En fait, tout le monde a avancé comme il faut. Surtout en courant de ce côté-ci, mais lui, en avançant normalement, comme ça, je peux faire ma charge juste après. Donc, voilà euh, mon résumé de ma phase de mouvement. Ça va bien. Phase de tir. Le buveur de sang ici présent va donc lancer son petit fouet sur.. Est-ce qu'il a un nom le petit L'arborant Non, Est-ce qu'il a un vrai nom Guy. Guy. Et il va donc tirer sur Guy. Alors, par contre, comme tu m'as fait des dégâts, ce sera donc 4 attaques sur du 3. Je relance les as que je suis démonageur. Voilà. Ensuite, je te blesse sur du 3+, plus. tu auras donc 2 sauvegardes à moins 1 s'il te plaît. Ce qui me donne une sauvegarde à 5. Donc 2 des 3. Tu as 1, 2, 3 sauvegardes à faire aussi s'il te plaît. Ce qui se prendra donc 2 dégâts. Ici, je vais faire sur un 3+, plus des 3 blessures mortelles. Donc ici, là-dessus. Ça passe. Évidemment. Tu as 2 blessures mortelles, ça tombe bien, hein, il y a un qui peut que 2 points de vie. Hop, Hop là. alors. Voilà, ça c'était pour les chiens. Muerto de la hop, hop, Ensuite, ici, il va faire son petit tir. Bon, tu l'as tellement bien affaibli que ça n'a pas grand intérêt, mais au moins il le fera. Donc, sur du 3+, il touche. Sur du 3+, il blesse. Une sauvegarde à moins 1, s'il te plaît. Je sauvegarde. Je Sauvegardez voilà. j'ai fait mon ordre des gloire de toute façon. Eh oui, c'est vrai, correct. Donc, de toute façon, est à ah, 5+. Plus. Le Très bien. Eh bien, on est reparti. Ici, ce sera. Alors attention, déclaration des charges, c'est très important. Ah oui, avant tout, quand même. Et oui, oui, oui, oui, oui, Déclaration des charges. Mon buveur de sang ici va tenter la charge. À 3. Juste pour le plaisir des yeux. Ah les ailes. Ah Au <rire> court. Voilà. Il se sent mal. Il se sent bien entouré, comme on dit. Oui, sûr. Ensuite, Scarbrand lance CD de charge, c'est bon. Alors oui, on disait en off que Scarbrand ne couvre pas l'objectif, lui, de piétine. Hein, on le sent bien, la, la délicatesse de cette figurine. Et c'est là que le ne se sent pas bien non plus. Eh oui, tout à fait Jamy. Enfin, tout à fait Franck pour le coup. <rire> Ensuite, euh, ce sera tout. Donc, derrière. Furie monstrueuse. Ici, je vais tenter de te piétiner. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Il l'a réussi, vu que c'est un piétinement ce sur en 2. Pour deux blessures mortelles, s'il te plaît. Allez, serais gentil là. Bon, t'es plus là. Voilà, t'es là, t'es plus là. <rire> je <rire> t là. Je crois que c'est un sang orque. C'est pas ça, Donc ici, le buveur de sang attaque là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. Euh, je n'ai pas la septième attaque, dommage. Et je ne suis pas entièrement à 12 pas, donc tant pis. Euh, tu es un héros dont je relancerai mes attaques pour toucher raté. Sur du 3. Eh ben ça tombe bien la, la relance, dis donc C'est mieux, hein. mmh. Mais on va dire que ça suffira, hein. euh, tu m'as fait beaucoup de points de vie, ce sera sur du 4, euh, ce sera sur du 4, donc tu auras 3 save à moins 2, s'il te plaît. 2, ouais, donc je passe directement à, euh... Tu es sur ton ordre de gloire. À moins 2, je suis à 4, ça fait 6. Voilà. Donc ça va. donc tu m'as dit 3 3, tout à fait. 3 à 6. Donc Yac. 3 des 3. Et trois ben voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scarborough attaquera. Ça fait combien okay. euh, ah. 3, euh, voilà, 3, 3 points de vie, hein. j'aurais pu faire mieux, bon monsieur, mais bon voilà. Donc ça ne ferait que 2 points de vie. Sur euh, donc c est, c est, donc le Vargulf Attaque Scarbrand, c'est du euh, 3 plus 2 plus, c'est parti, mon gars. Tu as de la reine en particulier ou pas J'ai de la reine, euh, moins 1 et moins 2 pour l'attaque suivante. Eh bien écoute, je vais euh, dépenser mon dernier point de commandement pour lui à faire plus. plus 1, là, cest Voilà. 2 plus. Euh, une reine, moins 1. Donc à 4, raté. Pour combien de dégâts Ça fera 2 dégâts. Très bien. Et enfin, une attaque unique à euh, 3+, plus, 1+, donc plus, 2+, plus, 3+, d'ailleurs. Super. Je suis euh, aux anges. Ok, bon ben, Scarbrand, bonjour. Ben, euh, voilà, voilà. Les, vous le vouliez, ben, vous l'avez, hein, pour une fois. Enfin, pour une fois, ah, ah. il sera apporté à chaque fois de ses attaques. Euh, de aussi bien que des warfmongers entièrement à 8 pas que entièrement à 16 pas de la bannière donc carnage sur du 5 plus 8 blessures mortelles sur du 6 16 blessures bon 16 et 8 24 24 blessures mortelles je t'en prie alors attends regarde ah, il pas si il est mort j'aime bien on lance les dés t'inquiète voilà il faut, il faut toujours lancer les dés on m'a dit oui il faut la preuve <rire> voilà. rappelons nous des 10 sauvegardes à faire, des 5 <rire> premiers 6 si les... Il faut toujours lancer les 6 <rire> c'est si, sûr euh, Très bien, bravo à toi Alors euh, Et tes flyers là par contre peuvent. Ouais, mes flyers vont venir. C'est parti pour 9 attaques. Les 6 ont des blessures mortelles. Euh, oh voilà. il y a déjà 3-6. Donc, donc déjà.. 3 blessures mortelles. Donc 3 points d'I en moins déjà. Et c'est sur du 4, donc ça, ça. Ça. 2 points I. Et ça. Et ensuite c'est sur du euh, 3+, plus. et ben bah, ça fait 4 save à Rennes-1. 4 save à Rennes-1, donc 4 save à 5, et le survie à 1 point de vie Tronc, vrai En, en termes terme de scoring En termes de scoring, j'ai 1 point parce que c'est un objectif, un deuxième point vu que j'en ai moins un 2. Euh, calculons la portée de euh, là-bas, alors je suis euh, limité s'il te plaît. Est-ce que je suis à 6 pas ou pas Tu es à 6 pas. Donc j'ai plus d'objectifs que toi. Ça me rapporte 3 points. Oui, 3 points. Et derrière justement, j'ai accompli ma tactique de bataille. Donc mon sac à par heure, 5. Et mon sac à par ça ne forme pas un point de commande supplémentaire. Je n'ai pas tué de monstre à ce round de 6, Donc ça me fait 11 points. Donc 11 à 9 pour le round de 2. Euh, ce qui nous amène donc à la fin du tour 2 mon cher Margot. Euh, oui. euh, donc on se retrouve tout de suite pour le tour 3 C'est parti pour le run 3, je lance mon dé d'initiative C'est un 1 Oui tout à fait. Oui. Hybride ce dé, euh, je, je l'aime pas. Hybride 2012. Euh, donc j'ai l'initiative que je vais euh, prendre, je ne vois pas pourquoi je la laisserai ici Très bien et bien euh, dans ce cas là voilà. je vais avoir la possibilité de détruire un objectif oui Puis vu qu'on euh, est au début du tour 3 puisque derrière tu as ça tu as ça non vas-y écoute shut chute <rire> de diantre de Et de ça de mange cet tour. objectif Si pour essayer c'est si pas très bon pas. Euh, alors là là là présentement je suis chafouin euh, tant pis euh, voilà parce que moi l'idée alors moi le, quand même je le dis mon idée c'était euh, là de ces de prendre la tactique de tuer le seigneur de guerre mais tuer le seigneur de guerre mm -hmm. donc euh, bon, bon, l'idée oui, oui, oui. était d'envoyer mon euh, terrorgeist Terror venir prendre là et le tuer simplement au tir ça aurait oui, suffi tout à fait euh, enfin ou au, au tir de mes, de mes gars, méga enfin, bon il serait il serait mort euh, mort de décès oui fortement euh, donc voilà euh, tant pis euh, tu n'as pas donné d'or l'ordre à ton.. à ton non. prince. Et bien, je le note. Euh, bien. Bon ce tour 3 va être très rapide. Euh, je n'ai plus de sorcier donc c'est fini oui. pour ça. Pour les points de commandement quand même, oui. euh, j'en regagne un. Et moi j'en regagne deux. 2 2 pour plus. Un 3. 3 puisque mon général est en vie. Tout à fait. <rire> pour l'instant pour ce qui est donc de ma tactique, comme je l'ai dit, c'était le Seigneur de Guerre. Euh, bien écoute, moi je pourrais tenter de me soigner pour que tu me fasses dépenser plus de ressources à ce niveau-là. Eh bien écoute, il aime bien se soigner, il réussit à chaque un fois. 9. Un 9. c'est bon pour 3 points de vie, décidément. Donc on passe au on se retrouve tout de suite après ma phase de mouvement. La fin de ma phase de mouvement qui a été extrêmement longue dans la mesure où le euh, Terrorgeist a fait un simple mouvement. Euh, et s'est mis en hauteur comme ceci. Et moi, Mascarbran s'est redéployé. Voilà, donc euh, Scarbran est à 6 pouces euh, et le Prince euh, est à 3 pouces du Terrorgeist. Donc le Terrorgeist, comme c'était prévu, euh, va euh, tirer sur euh, papa. Donc c'est un des 6 plus 6. C'est 9, ça ne suffit pas. Et non. Euh, non, ça ne suffit pas, c'est pas grave. C'est euh, coup ça. Euh, très bien, phase de tir étant terminée, je vais pouvoir passer à ma phase de charge immédiatement. Euh, je vais donc faire charger bah, le seul qui reste euh, le terrorgeist. C'est parti, on va voir ce qu'on peut faire ensuite. Un 8. Oh c'est une belle chambre. Un 8, un 8, ça suffit à faire. Pouf Bonjour euh, là, Elle c est c est mort. Bonjour <rire> <une belle rire> Dans sens. Le con. Non mais il y a des effets spéciaux, tout ça. ça J'impacte voilà. les deux comme ceci. Les deux s'insultent, en hein, note. Hein. Ouais. Ah, là, là. <rire> ils ont la tête comme ça là. C vrai, ils sont autogon octogoon. Auto <rire> Bien, euh, très bien. Euh, voilà pour ma charge. Fureur monstrueuse, duel titanesque, bien entendu. Alors, donc, je me fais un duel titanesque de Skarbrand sur le petit terrorgeist. Et évidemment. Et ensuite, le buveur de sang ici présent va euh, faire en sorte d'empêcher de, un ordre sur cette unité-là. C'est bon. Très bien, donc c'est parti. Euh, J'active sans plus attendre évidemment mon euh, terrorgeist. Ok, je vais faire euh, griffe de squelette sur Scarbrand. D'accord. Et, et raté de croc sur lui. Donc je vais commencer par les griffes de squelette sur nos autres amis Scarbrand. Très bien, je le mets plus un sauvegarde. Mmh. D'accord. 3 plus 3 plus sur Scarbrand, c'est parti. Euh, je fais un 6, donc je croque 1. Oh, joli. Et euh, ça fait 4 blessures, reine moins 1. Reine moins 1, sachant que je vais donner la sauvegarde en plus. Pour rien donc, ça fait combien de dégâts D3 Et voilà Ascar un Skarbran qui dépop C'était un point de commandement bien utilisé Et il me reste donc mes 3 attaques de râtelier de crocs C'est là où je vais voir si je regrette d'avoir fait comme ça euh, Vas-y le Terrorgeist voilà. euh, C'est une touche 3 plus ça blesse. Rend, moins 2. 6. c'est pas vrai. si attaque de base, du coup, tout sur ces petits-là. Euh, relance des... Oh, et là on sent que c'est les fatigués. Ouais. Hein, sachant que euh, j'aurais pu lui donner plus 1 à la touche, hein, mais je l'ai pas fait, c'est pas grave. Je m'attendais pas à un tel résultat. Ouais, c'est terrible. Deux touches. Mmh. Deux touches, rendu 4+, 2 blessures, moins 2. Un moins 2 donc euh, bah du coup euh, direct euh... donc 2D3 1 2 3 4 5 ils sont tous fous de PV donc oui. ça devrait aller donc un mort, mort. ça fait un mort euh, donc celui-là là pas puisque je garde mort. mon chef on se demande bien pourquoi ouais. mais... donc euh, bah c'est parti pour mon chef donc 5 attaques 5 euh, attaques 4 plus 3 plus c'est parti les 6 sont des blessures mortelles une blessure mortelle donc. Une blessure mortelle et, euh, et je, je voilà c'est bien déjà. Et c'est parti deux attaques. Une blessure ren un. 1 Cinq donc raté. Un PV. Un PV. Il reste deux PV. Et oui. Et c'est bien que les diffuseur de sang cette version là. Je suis, je suis vraiment chafouin. <rire> Pour le scoring je ne réussis pas ma tactique. Non. Donc Malheureusement. Euh... Et je ne pourrais plus la refaire c'est dommage. Et oui. Tu as un objectif, tu as un deuxième objectif. Euh... Et Et oui, parce que là, tu n'arrives pas à le récupérer. Ouais. Donc ça, ça te fera, fera deux points. points. Mais un troisième point vu que tu as tué un monstre puis, sur de ouais. si. Tout à fait. Euh... Neuf, tu es voilà. à 12. Ce qui fait que nous passons tout de suite à ton round 3. Euh, C'est parti. Alors, début de mon round 3. Alors, ça va être très simple, euh, mon point de commandement car mon général est encore en vie, sachant qu'il m'en restait un autre, donc du coup ça m'en fait deux. Euh, Est-ce que j'ai fait mon point de 10200 avec Scarbrand euh, Non, je ne l'ai pas fait. Donc, hop, mon troisième point, 10200 Scarbrand, bonjour, merci. Euh, en tactique de bataille, je vais faire mise à mort, décidément, euh, tes euh, ghouls n'ont pas compris que dans cette zone-là, faut pas y aller. Faut Voilà, pas il pas fait pas, pas, pas bon vivre, pas il ne fait pas bon mourir. Là, tu vois, Bien à sûr. ce niveau-là, c'est parti, mon kiki. Donc, ce sera mise à mort de tuer ce monstre-ci. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ce sera tout en termes d'action héroïque. Eh bien, de nouveau, bizarrement, mon buveur de sang, mon général, va se soigner. Il fait 11. Voilà. j'ai pris trop de... Voilà. dés là Ah là là Enfin euh, Phase de tir. Alors, ici, je vais te faire des trois blessures sur sur du 3+. Non ouais. Ah euh, Non, c'est une aptitude. Donc, ça ne fait rien. Par contre, mon petit fouet... Sur du 3+, plus, il touche, il te blesse, une sauvegarde à moins "-1", s'il te plaît, pour un point de dégâts, il sauvegarde, c'est bon, ouais. beau. Ensuite, euh, le fouet, ici présent, il relance les 1, il te touche 3 fois, il te fait 2 blessures à moins "-1", donc 2 des 3, 3 4 5 sauvegarde s'il te plaît enfin 5 protection pour le coup c'est bien 5 pv 5 pv c'est bien mon petit c'est bien très bien Et ensuite euh... il lui en reste 9 pour l'instant euh, déclaration des charges mon petit ici présent va charger le prince démon qui est à 3 réussit il y même encore voilà, et cela sera tout. Je vais euh, faire en sorte d'avoir plus un à la touche avec celui-ci. Euh, et mon euh, buveur de sang va tenter de piétiner l'unité qui est ici. Procède. Il le piétine pour un point de euh, protection, s'il te plaît, un point de vie. Un point de vie, il lui reste à trois je vais empêcher, euh, allez au hasard, le hmm. plus un ami, plus un lui à la touche, ça oui, euh, à la touche. Oui. Euh, je vais empêcher euh, celui-ci, le général, de mm -hmm. recevoir un ordre. Très bien. C'est parti. Voilà. Et non. Ok. À toi de jouer. Alors, d'abord, activation du prince démon. Il relance les 1. Très eh bien, donc tout touche pour l'instant. Euh, Sour du 3+, plus, ce qui est déjà largement suffisant. Donc en blanc, ce sont des sauvegardes normales sans rende, et en bleu, ce sont des blessures avec rende de moins 2. Donc, 4 et 4. 4 et 4, à savoir que j'ai plus un à la save, donc ça m'amène à 3+, valeur pour les normales. Ok, bien. combien de dégâts Donc pour l'instant, tu as 4 tours de dégâts. 4 dégâts, d'accord. Et ensuite, tu vas casser save à moins 2. À moins 2, ce qui m'amène à 5. Donc tu auras 6, donc tu auras 10 blessures mortelles à sauvegarder, s'il te plaît. 6, 8, si tu peux en sauvegarder quelques-uns, ça me ferait plaisir, je ne te cache pas. Oh le sale gosse. Aucun. Ah. Ce qui fait qu'il meurt instantanément. Il meurt instantanément, je instantanément et je ne marque pas un point supplémentaire, mais ça c'est pas grave, je ça s'appelle suis... de la gourmandise ah, oui, c'est il est vrai que le prince démon n'est pas un monstre. Et non. Euh, par contre, je vais infliger des trois blessures mortelles. Et ça peut-être peut, peut -être le tuer justement. Euh, c'est parti. Bah il doit être PV. Et oui. C'est parti pour le général. Allez. Et ben bah, non. Oh. Une. Euh, le prince démon. Une et... Il y a une voire à 5, pense vous Le dernier, 2. Donc il se prend un point de vie, très bien. Et lui, il se prend deux OK. Voilà. Et bon, ensuite, le général va attaquer de beaucoup. Là, c'est juste pour te faire comprendre qu'il y en a marre de l'attaquer. Il est à moins de 16 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur du... 3 plus. Sur du... 4 plus. Hop, tu as 4 save à moins 2, s'il te plaît. Donc je vais dire euh, rien. donc euh, 4 tu des veux? 3 alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, pour ma dernière action de cette partie. 9-6. Tu fais 9-6 à la caméra, il me fait 9-6. Je déclare vainqueur Franck. <rire> Et là par ah, résultat... En aucun. Et là voilà. par la magie du montage, <rire> <l 'avis... rire> oh Quoi <rire> Quoi <rire> Il a changé en post-prod, quoi <rire> Incroyable. Euh, bah Du coup, euh, ce qui fait que je perds euh, Coco, que je n'ai plus de Terrorgeist, ce qui fait qu'il me reste 10 pauvres ghouls, euh, qui sont sanguinaires, elles sont complètement folles, hein, évidemment, mais ils ne vont pas faire grand-chose les pauvres. Elle sent le, le, le vent tourner, la force bleue ouais. décroît la force rouge et présente, est présente, c'est beau. Donc là je pense que ça sert à rien de souffrir pour rien, ok <rire> euh, Tu vas sans aucun problème venir récupérer, donc tu as déjà 1, 2, 3, 4 points euh, le 5 2, 3 points parce que j'ai un objectif, deux objectifs, plus que toi, oui. euh, j'ai un point, 5, aussi. 6. Ouais, là ça me fait voilà, euh, 18 je crois, quelque chose comme voilà. ça. donc, donc là ça euh, monter euh, dans les étoiles. C'est la Team Rocket, là. Voilà, c'est ça. Euh, bah, du coup, voilà, je ne peux que te concéder cette victoire largement méritée, bravo morgotte Je t'en prie, bravo à toi Franck. Et euh, du coup, on se retrouve tout de suite pour le débriefing. il y a des choses à dire. Donc euh, voilà, nous voilà à la fin de la partie, euh, bien joué, donc c'est une victoire Merci. pour Morgoth. Euh, assez haut la main, euh, suite à une quasi table rase, enfin ça aurait été une table rase si on avait continué, je pense. L'histoire veut que la table rase n'a pas encore été effectuée. Voilà, voilà, il reste il me reste 10 ghouls, euh, l'histoire dit aussi qu'elles ont renversé des armées. Euh, donc voilà. donc euh, bravo à toi, c'était très bien joué. Merci, bah, toi aussi. Euh, bah, je sais pas, moi aussi, ah, je, je pense que bah, j'aurais pu mieux jouer, sinon comme ça j'aurais pu être bah, gagner euh, c'est toujours comme ça après ah, il ça, ça. Oui, ah, ça. avait fait <rire> ça oui, oui non mais, oh. non, mais euh, euh, bon alors ta liste est très forte de, de, de base donc tu, tu me l'as dit c'était c'est une liste à destination de, de tournoi. tournoi oui voilà donc ça c'est voilà, c'est le genre de liste qu'on peut rencontrer en tournoi euh, Sachant que Modulo euh, Bellacor. Ouais, modulo Bellacor qui euh, reste une valeur sûre aussi bien pour du self de Darkness, pour de la Légion du Premier Prince, pour du Korn ou pour n'importe quelle armée, vu que ça peut permettre vraiment de euh, dire à une unité, de l'annuler complètement euh, tous ses effets. Et en tournoi, c'est toujours bien, euh, qu'importe l'adversaire, de pouvoir stopper l'avancée euh, telle qu'elle. Bah après là c'était mon parti pris aujourd'hui de ne pas jouer Accord pour dire bah, si vous n'avez pas Accord, euh, que ce soit en figurine ou que vous n'avez pas envie de jouer, bah, c'est tout à fait faisable. Et même là on parlait en offre pour dire bah, voilà, est-ce qu'on euh, mettrait plus de Terrorgeist dans le, en termes de lignes, euh, bah, moi je suis en mode fait, bah, c'est très bien. Comme je n'affronte pas je n'ai pas un full buveur de sang ou là par contre je peux aller gérer toutes les menaces, bah, je vais vite me retrouver acculé et euh, je ne peux pas générer toutes les menaces non plus. Donc, euh, mmh. C'est pour ça que ça restait quand même un très bon choix, toi derrière, de, euh, de venir chercher, impacter le plus tôt possible. Déjà de 1 pour m'empêcher de pouvoir scorer tes objectifs. De 2. Pour contrer un Scarbrand, bah, essayer de l'engager le plus tôt possible avec une unité euh, qui va être mis au sacrifice. Bah ok, mais c'est juste un tour où Scarbrand ne pourra pas botter, euh, taper avec un 1 plus à 8 blessures etc. Ah c'était pour ça, contrer ce truc là où il serait libre mmh. de faire ce qu'il veut C'est pour ça que tu es flyer. En plus d'éviter justement toute la zone d'engagement de, à pas. où là, bah, c'était mon petit piège là aussi pour te dire bah en fait toi Scarbrand il est, il est en plein milieu, tu es capable de le, euh, de le stopper son avance mais ça reste toujours Scarbrand, ou sur un malentendu, sur un 5+, mais avec plusieurs attaques, donc potentiellement euh, j'ai quand même 8 blessures mentales qui passent, donc en fait je commence à te grignoter, et tout l'impact que tu as pu mettre dedans, ben en fait je l'ai vite ressenti. Donc c'est pour ça que le premier tour, même s'il est défensif, j'ai eu plus de chance, mais ça reste un jeu 2D, il aurait peut-être fallu que mon Général meure plus vite, avec tous les. ou que je, je... je spanne peut-être moins de blessures. Oui, oui, en oui, fait, oui, c'est oui, oui. un viveur de sang qui est en moins. Euh, du coup, je n'ai plus l'aptitude euh, de commandement pour euh, engager, attaquer une deuxième fois. Euh, là, par contre, mon armée ne tient plus forcément la route. Donc, c'est pour ça, non, jouer agressivement tel quel, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Euh, petite précision, petit disclaimer, comme on dit. Oui. Euh, voilà, il y a eu une. Une erreur, on va dire. l'inversion inversion. de, de, de, de capacité qui ont qui a peu d'impact sur la finalité de la partie. Mmh. Euh, je te laisse expliquer. Bon, déjà, je tiens à m'en excuser, puisque dans la sous-faction des faucheurs de la vengeance, euh, justement, le général peut donc choisir une unité à 8 pas entièrement et la faire attaquer une deuxième fois. Euh, ce que j'ai fait avec mon euh, Infected Fury. Mais il n'est pas le général. Mon général, pour rappel, il était à l'autre bout du champ de bataille. Donc, il n'était pas à 8 pas. Ce qui fait que, justement, c'était la phase où, justement, tout le pâté de goule, après avoir sauvegardé euh, honteusement les blessures mentales, le plus euh, aurait pu, justement, tenir un tour supplémentaire. Après, justement, en en discutant en off, comment euh, la projection, les, la, les mathématiques, la statistique, vous n'avez pas idée, euh, autour d'un bon repas d'ailleurs, hein, merci ouais. encore, euh, ouais. ça a été le, le fait de dire, bah, au final, la stratégie euh, et l'impact de la partie ne changent pas grand-chose. En fait, au final, ça ne change qu'un seul tour, donc ça veut dire qu'au lieu de, de table raser euh, T4, bon, au final, j'aurais pu dire un T5. Mais bon, parce que derrière, ça veut dire que ce que j'ai pu faire en termes de stratégie là, en fait, je l'ai répliqué directement à mon général sur le buveur de sang, qui, après avoir éliminé une unité, on pourrait dire, tiens, je réattaque, et peut-être essayer, voire tenter de coucher le wargulf, pour ensuite permettre à Scarbrand d'être beaucoup plus à l'aise, peut-être mieux se redéployer, des choses comme ça. Donc, encore une fois, mais à coup pas, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, comme je vous l'ai dit, maintenant, je ne la ferai plus, cette erreur. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires. Vous les connaissez. Euh... Crank Wargame. Ah, je croyais que c'était banqué. Non, toi, t'es plus qu'un partenaire. Non, non. Ouais, non, je sais non, pas. Vas-y, vas-y, vas-y, on se <rire> ouais, euh, Crank Wargame, bien sûr, pour ce tapis que vous n'aviez pas encore vu et je l'aime beaucoup. Mmh. Euh, C'est assez... Non, mais c'est bien, tu vois, il y a le rouge de mon armée pour la non, lave, il voilà. y a le côté gris-bleu ouais, pour ouais. le reste. non, non mais Même si est, on est, est... sur des socles de neige, ça ça passe. Mais oui, mais oui, mais oui. Lave enneigée. Exactement. bon Je pars ouais, faire les socles. du chaos. Voilà. Tout peut se passer. Ça passe. Merci pour ce tapis encore. Crank Wargame, vous avez les liens dans la description. Ainsi que notre nouveau partenaire, bon, c'est plein nouveau maintenant, on commence à vous en parler, mais My Place. Euh, si vous voulez euh, les figurines à moindre coût de chez Game Workshop, une petite astuce là en ce moment c'est les dragons, euh, moins 20% dessus, ça fait plaisir. Ça passe en Mais garde. dis donc Franck, quel dragon parles-tu ah, Je me demande. On vous risque d'en voir beaucoup sous peu. Euh, voilà, et donc voilà, retrouvez tous nos partenaires en description. N'hésitez pas à passer, à vous inscrire sur notre site, il y a plein de choses qui apparaissent qui, qui deviennent exclusives au site euh, Creative Wargame. Euh, d'habitude, un pouce, un commentaire, bon, tu peux garder les tiens. Ah, je, euh, je tiens, <rire> le partage, euh, le tipi voilà, si vous aimez nos vidéos, c'est ce qui nous fait vivre, et on remercie tous ceux qui le font, et on remercie ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui vont le faire, euh, et surtout, donc, je te remercie, toi, Margot, euh, je remercie. à très bientôt, plaisir. mais oui, bien sûr, et à vous, je dis, ciao, les seigneurs de guerre